Pour déterminer le prix de revient et le prix de vente d'un produit ou d'une prestation, on commence par calculer le coût des matières et des services consommés. Matières premières et consommables, fournitures, sous-traitances, etc. Il faut ensuite identifier les charges directes de production, main-d'œuvre directe et autres charges directes. De même, il faut tenir compte d'une cote-part de charges indirectes de production, frais généraux, taxes, main-d'œuvre indirecte, amortissement, etc. La somme du coût matière et des charges directes et indirectes de production constitue le coût de production. Enfin, viendra s'ajouter à ce coût de production des charges de distribution relatives à la mise sur le marché des produits ou des prestations. L'addition du coût de production et des charges de distribution donne le coût de revient. Et finalement, ce coût de revient majoré du bénéfice donnera le prix de vente du produit ou de la prestation. Pour bien comprendre la constitution de ce prix de revient et de ce prix de vente, visionnez nos vidéos complètes.